Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais, euh, je vais lire un article sur la mortification des sens euh, donc je vais, là on est sur mon Facebook et je ne vais pas apporter beaucoup de, de plus-value par rapport à cet article donc la mortification des sens se rattache au mystère douloureux du Très Saint-Rosaire donc le deuxième mystère douloureux qui est la flagellation du, du Christ euh, le fruit de ce mystère c'est la mortification des sens euh, aussi euh, la mortification des sens se, se rattache aussi euh, au couronnement d'épines au troisième mystère douloureux euh, le fruit de ce mystère c'est euh, alors euh, dans, dans mon article j'ai dit mortification du cœur et de l'esprit aussi un grand mépris du monde car en, en fait pour se mortifier euh, tout part de, de l'esprit hein, tout part de part du désir et de et donc là, il faut dompter ses désirs et euh, maîtriser son esprit et c'est seulement dans ces cas là que l'on peut mortifier ses sens que, que l'on a une emprise de, sur ses sens en fait c'est le, le cœur et l'esprit sont la, les, les causes de, de nos actions c'est pour ça que c'est important aussi de méditer sur ce sur ce mystère et enfin le quatrième mystère douloureux. Se rattache aussi à la mortification des sens. Donc le quatrième mystère douloureux, c'est le portement de la croix. Euh, donc c'est la patience dans les épreuves. Euh, effectivement, euh, demandons au Christ euh, par ce mystère, par la méditation de ce mystère, une grande patience pour porter notre croix. Euh, donc à sa suite, tous les jours, tous les jours de notre vie. En fait, on verra plus tard que, effectivement, la mortification des sens, c'est aussi se priver, c'est aussi supporter des, des, des situations euh, désagréables. Donc l'un des principes de la mortification des sens, c'est que la chair doit être soumise à l'esprit, et euh, une règle générale veut qu'il euh, vaut mieux de petites mortifications quotidiennes que de, que de grandes pénitences épisodiques, il faut vraiment être persévérant, et ça sert, euh, enfin, on mérite plus de grâce à, à des petites mortifications quotidiennes que par des grandes péditances de temps en temps. Donc, il euh, y a un passage de la Bible qui illustre bien la mortification des sens, c'est la lettre de Saint-Paul aux Romains, chapitre 8. Donc là, j'ai copié-collé le, les versets 5 à, à 14, donc... Euh, vous pouvez mettre sur pause, Moi, je vais pas tout lire, je vais juste, euh, je vais juste euh, souligner ce qui me paraît le plus essentiel. Donc verset 6, « La chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Euh, » Et enfin, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » Autrement dit, vous, vous irez au ciel, hein, c est, c est, la vraie vie est au ciel, ça il ne faut jamais l'oublier. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc la mortification est une nécessité, d'une part pour expier nos péchés, ça rejoint Luc chapitre 13 verset 5, Jésus nous disant, donc là il parlait à ses apôtres, euh, je vous déclare que si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, autrement dit, euh, vous irez en enfer, en fait, là, il faut vraiment, euh, d'une part, pour, pour aller au ciel, il faut, euh, il faut réparer nos péchés, et euh, donc, euh, ça passe par la mortification, et mortifier nos sens euh, nous préserve du péché, parce qu'effectivement, on, est, on, est, on essaye de, de dominer les tentations, euh, de notre nature blessée par le péché originel donc se mortifier est une nécessité aussi pour atteindre la perfection c'est un commandement de, de, de Dieu, une injonction de Dieu soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait euh, il faut mortifier ses sens pour imiter le Christ humilié et souffrant dans sa passion et enfin pour obtenir des grâces car effectivement c'est par la croix que l'on se sanctifie, que l'on mérite des grâces comme le Christ nous a rachetés par sa passion. Donc en fait, euh, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous souffrons d'une manière ou d'une autre, il est bon d'offrir ces souffrances euh, au Christ, de les unir au Christ dans sa passion. Euh, tout ça nous acquiert des grâces de conversion pour les autres, nous acquiert des, des grâces pour, euh, pour, pour délivrer les âmes du purgatoire, aussi nous donne des grâces pour, donc, pour expier nos péchés, pour... Euh, pour obtenir des, des, des, des bénédictions, il faut passer par la croix, la croix et le salut de l'humanité, alors là, là je vais ensuite, bon, je, en fait là je vais, je, vais, je vais passer les cinq sens, là. je vais expliquer un peu euh, la mortification des cinq sens, donc on commence par la mortification du goût, euh, donc la, la mortification, euh, une définition, c'est euh, privation du corps de ce qui lui serait nécessaire ou utile. Alors pour mortifier le goût, euh, il, le jeûne est approprié. Le jeûne élève l'âme, affûte l'esprit, permet de se dégager de la matière et donc de se rapprocher de Dieu. Le vendredi est un jour de choix en mémoire de la Passion. Le samedi aussi en référence au samedi saint. Effectivement... Euh, le l'église nous commande euh, le vendredi de faire pénitence d'une manière ou d'une autre euh, on peut... Euh, le, le, le, la mortification la plus euh, usuelle c'est de se priver de de nourriture euh, notamment de, de viande euh, de viande rouge alors euh, effectivement mortifier le goût c'est lutter contre la gourmandise donc pour, pour lutter contre la gourmandise, il faut essayer d'être tempérant. Euh, et d'une manière générale, pour contrer des vices, comme par exemple l'orgueil, euh, l'avarice, il faut essayer de contrer ça par, euh, par le contrepoison, par l'opposé, c'est-à-dire l'orgueil en essayant d'être humble, euh, l'avarice en, en, en essayant d'être généreux, etc. Alors pourquoi mortifier le goût pour éviter les tentations de la chair et jouer ainsi du calme des sens et de l'esprit. Dès lors, la mortification est nécessaire à l'union intime avec Dieu. Il faut mortifier euh, son, le goût pour ne pas tomber dans le péché mortel. Saint Thomas d'Aquin nous dit « L'impureté est une des filles de la gourmandise ». Et euh, on peut dire qu'aussi euh, la, la joie folle, la bouffonnerie, le bavardage et l'affaiblissement de l'esprit euh, sont des filles de la gourmandise notamment avec le vin euh, alors il faut aussi donc euh, effectivement mortifier le goût nous préserve de nombreux péchés et véniels nous permet de nous appliquer facilement à la prière nous, euh, mortifier le goût nous permet d'arriver à un degré élevé de vertu et de sainteté ensuite euh, il faut mortifier le toucher alors là quelques exemples, se priver de sommeil alors, on peut jeûner euh, non seulement de nourriture, mais aussi de, de, de pas mal de choses, hein, notamment le sommeil, alors euh, ça passe par, euh, par exemple, en évitant de faire la grasse matinée, ou de de dormir une à deux heures euh, de sommeil en moins, euh, épisodiquement, hein, s il ne s'agit pas non plus de se ruiner la santé, euh, mortifier le toucher, c'est aussi essayer de, de prier à genoux euh, et ou euh, les bras en croix. Alors il faut aussi mortifier la vue, c'est-à-dire être vigilant sur nos moindres regards. Saint Bernard nous disait, c'est par les yeux que pénètre dans le cœur la flèche de l'amour impur. Et effectivement, beaucoup se sont perdus par la beauté de la femme. Il faut euh, donc éviter les regards curieux. Il est parfois sage de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler. Donc là en fait je fais référence euh, aux trois singes de la sagesse, c'est la sagesse orientale. Je pense, que, je pense que tout le monde connaît ces singes. Euh, donc, donc, essayer de, de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler, cela aide à rester modeste, à se recueillir, à avoir plus de temps pour prier cela aide à être plus intime avec Dieu. Il faut aussi éviter les lectures inutiles. Bon nombre de romans, ou par exemple la presse People, sont chronophages et sans intérêt. Il ne faudrait lire que de l'utile ou de l'édifiant. Il faut mortifier son, son nouille, Euh donc éviter la musique profane, la musique populaire, supporter les nuisances sonores et dans la et enfin la mortification de l'odorat. Donc ça passe par par exemple euh, par par la privation d'usage de, de parfums et supporter patiemment les mauvaises odeurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo.